avoir tout d'abord la maison, les accessoires, les produits et surtout les papyrasses. Il faut le démarche administratif pour ouvrir un salon. Alors je traduis. Euh, <rire> a, elle elle a dit